Salut On se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4. Je n'ai pas du tout le compte en tête, mais on doit être à plus de la moitié de la série, je pense déjà. Euh, les lumières viennent d'arriver, c'était la... la dernière institution, maintenant ils en ont rajouté une qui s'appelle l'industrialisation. Euh... Et on s'approche quand même doucement de la fin de la partie. Heureusement, j'ai déjà fait... 570 provinces au, au compte du jour D'aujourd'hui euh, J'ai lancé deux guerres juste avant que mon dirigeant meure euh, En quittant et en relançant la partie euh, Et Comme nous sommes le 1er janvier 1700 Les lumières apparaissent à Malacca D'accord euh, A priori Elles devraient se répandre dans beaucoup de provinces De chez moi c'est le cas en effet. Oh, Edirne mérite euh, une université. Voilà. Ça aussi, ça mérite une université. Grosse province. Euh, je peux faire avec... Euh... Euh, valeur commerciale, c'est ça Non, pas du tout. Ah je savais pas qu'on pouvait voir ça. Ça c'est intéressant. Celles-là elles ont une grosse valeur commerciale. Ah c'est la valeur commerciale de la, de la ressource sur place. Et il y en a beaucoup qui valent très peu. Et les bleus c'est celles qui valent un truc spécial, donc c'est les mines d'or. On n'a pas de très bonne relation avec la bohème, c'est pas grave. Euh, je vais voir le niveau de développement. C'est beaucoup plus haut. Ok, alors Sélanic a une université. Trana, à... je suis en train de la construire. Ici, université, on a énormément de sous. Autant qu'ils servent à débloquer vite l'institution. Et si je suis pas sur... Non, c'est pas des provinces euh, euh, qui font partie d'un état. Université, université. Ça serait bien d'en faire une. Que ce soit un état à moi ou pas. Ça présente vraiment un très très gros pourcentage. Euh, Peut-être là encore. Pourquoi ne puis-je pas cliquer Mystère, c'est pas grave, et le reste on va faire des points. C'est le ratio, je crois, qu'il faut. Valeur d'amélioration, meilleur classement que l'autre. On a que du 0,6, et là on a des certains trucs qui font beaucoup. Puis après, ça chute. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir faire le canal de Suez. Euh, valeur d'amélioration. Il des trucs qui rapportent 14 Bon allez on a dit ma notre fortune Enfin je dis dilapider, mais on reste surtout des investissements utiles Lever l'embargo Je peux mettre que la Pologne à mon avis Ou la France je sais pas mais comme j'ai déclaré des guerres Je ne peux plus le faire Ou l'Espagne Parce que là je préfère éviter d'avoir à les mettre Il se trouve c'est Kafa qui va attaquer Les Yémen bon ils ont quand même beaucoup de terrain ce serait étonnant. À la bonne heure Enfin, à la mauvaise heure. Il dit à la bonne heure, mais beaucoup trop tard pour m'offrir un artiste de ce niveau-là. Monomotapa allié à Portugal. Ça les protège pas mal. Continuons nos revendications sur CAFA. Bon, je suis beaucoup impliqué dans l'Afrique et en Sibérie, et moi on en a un en ce moment. J'ai des troupes à côté, mais je me dis que c'est pas assez pour affronter le Mongyang et tous ses alliés qui sont bien nombreux. Sauf que si jamais ah, il n'y a pas le Langzang ça fait un tout petit truc. Donc on va attaquer aussi. Bon, là j'ai peut-être peut trop de guerre à la fois pour euh, les gens coalisés. Ils se disent peut-être c'est le moment, allons-y, attaquons-le. Je ne sais pas trop, on va voir. On voilà, a ces pays-là. Ah, il y a le Caradel aussi. Ça, ça s'accède peut-être par là. Non, bon, pas avec eux. Avec eux, par exemple. Ah, ils partagent, je sais pas où. Probablement du côté de Togourt. Non, on en aura pas besoin. Non, j'aurai pas besoin de points. Prenons pas tout de suite. SIAC est en guerre contre l'Espagne. Et il perd. Et c'est l'Espagne qui l'a attaqué. Et ils ont pas pu m'appeler à l'aide. Ça me plaît pas que l'Espagne attaque mes alliés, mais en même temps je peux pas leur imposer la paix, je pense. Et l'Espagne vaut quand même plus que Siak, mais ils sont capables de gagner sur leur sol et tout. Siak est quasiment toujours à 100 000 hommes, mais... Bon. L'histoire des hommes ottomans. La Crusade of Varma, croisade de Varma, infructueuse, dure un an. L'un des événements majeurs de la guerre est la bataille de Varma, où l'armée polonaise, menée par, par Waldiswa Assaï Murad et son armée ottomane. Les 20 000 attaquants perdent des hommes en quantité peu importante, tandis que leurs 60 000 ennemis connaissent des pertes peu importantes. Donc c'est plus le parent, tandis que... Mais la sanglante conquête ottomane de Kassamodru. et ça, il ben, y a un historique des événements, et on peut tout retrouver, et c'est écrit... Euh... Comme ça, je préfère l'affichage de civilisation 4, à vrai dire, qui est plus coloré sur le journal des événements. Celui-là, il est partiellement traduit. Bon, la plupart des trucs sont compréhensibles, mais... 27 000 soldats, ils ont. Suffisant pour m'effrayer un peu. Oh <rire> plus que pour m'effrayer, vu le nombre qu'ils sont. Ok alors il ouais, faut que je gère mes trois guerres à la fois moi. On va pas attaquer ça en général, mais ça me titille. De ce côté là les troupes arrivent. De ce côté là on va siéger le caradel. Donc finalement je peux me concentrer de ce côté-là. Il y a un siège qui est tombé à tout Gourte. C'est l'occasion de rassembler nos hommes ici. Et Kef tombe aussi. Ça c'est très mauvais pour eux. J'ai attaqué pour quelle province Susa. Rassemblons tous à Zouai. Quoi que nous soyons en train de faire. Euh, J'ai des renforts qui arrivent. Je pense que je vais pouvoir vite-vite faire la paix avec eux. Là, on va miser sur le fait qu'ils sont moins forts que nous. 21, 23, ils sont moins forts que nous. En théorie, j'imagine qu'en pratique aussi. Vérifions. Ouais, on les a explosés. Poursuivons l'armée dans les terres. là-bas je vais pas pouvoir aller siéger leur capitale euh, la guerre risque d'être plus longue et si premier fort qui tombe il ya quelqu'un d'autre qui fait le fort là miao en effet ça c'est trop long à mon goût continuons sur ce fort là quand il sera tombé on pourra aller jusque là bas Miao doit être isolé et en guerre contre euh, tout le monde Tous les... enfin les trois gros voisins c'est le cas ils n'ont plus de bons alliés dans ce coin là euh, faut que j'occupe euh, la province euh, objectif de guerre là j'ai potentiellement une seule province à prendre Ouais, je peux en prendre d'autres euh, en tant que pauvre province euh, faiblement développée. On verra bien. Je prendrai bien la tech administrative mais il me faut des points. Euh, lui on attend à Tatawin et après on va s'arrêter. ou euh, on va attendre un peu plus. Ça dépend de ce que je prends en fait. Je verrais bien 60% comme ça. Ils acceptent déjà. On attendre août. Hein. Mince, je les ai et après j'ai pas suivi. Fin de ce siège là. Essayons de sortir cela. On est déjà tellement loin en légalisme. Je peux convertir qu'une province scope. Est-ce que c'est parce que celles-là sont... Non, je suis moins fort, je sais pas pourquoi. C'est des Arméniens, on les tolère pas. Demande d'accès de Kazanbe. Est-ce que Kazanbe s'attaque euh, au même que moi Pas du tout. Kazanbe, c'est à peu près le Congo. Et ils sont en guerre face aux Pays-Bas et à la Scandinavie. Et ils perdent ils perdent large. Oui, ils sont assez assigés. Ils ont perdu leur capital, probablement. Laissons les gagner en influence. Ça ne me Il fait ni chaud ni froid. Alors lui je pourrais le siéger plus pour pouvoir prendre quelques provinces mmh. Comme je m'y attendais il m'attaque Et je peux pas fuir facilement Oh il met m'a mis one shot Voyez oh yeah, il s'était 30 000 je ne pensais pas que ça se ferait comme ça. Bon toi. Sinon toi j'ai pas mal de scores aussi. Je pense que le plus efficace c'est encore de sortir le Montang. Montang. Alors prenant de l'or. Leur alliance avec Langzang, ça m'intéresse. Voilà. Je peux faire la paix Portugal, on est bon. Oh, c'est très bien. Je sais pas pourquoi la Pologne j'ai pris plus euh, dans les dernières guerres. Peut-être parce que j'ai pris des euh, territoires moscovites euh, proximité de chez eux. Alors ça c'est une bonne chose de régler. Ah c'est un autre Tremsen, un autre pays. Vraiment très petit. J'hésite à m'en faire un vassal. Ah, C'est quand même un peu compliqué, et puis après ils ont des rebelles et tout. Peut-être que Marrakech ce sera plus intéressant. Vassalin, ils me détestent, ils voudront jamais. Bon, de toute façon je ne sais pas si je vais continuer beaucoup à faire des conquêtes par là. J'ai pris euh, les territoires qui m'intéressaient le plus. la seule vraie fois. Je suis très curieux de savoir où c'est Van. Euh, c'est une blague c'est Là. Et pourquoi je peux les convertir eux et pas les autres Parce qu'il y a une cathédrale. Ah. c'est un truc tellement tordu mais.. J Hésite à prendre la tech maintenant. Ça j'aurais pas trop de... Aussi de. de. Pénalité due aux institutions quand je la prendrai. Quand j'aurais eu les points pour la prendre. Euh, administrative efficacité du développement. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Euh, le caradel est en voie de mort. Enfin de siégeage complet. La mort ça viendra après. On a plus que 54. De ça. 67 ça fait mon yang On voit facilement les colonies que j'ai faites, parce que c'est des territoires sunnites. Alors que la Moscovie a réussi à convertir la majorité à l'orthodoxisme. Avant, ces grands territoires-là, ils étaient sunnites. Peut-être que ceux-là, j'ai pu les convertir, quoique je crois pas. Hein. D'ailleurs, j'ai des territoires... Ouryat-Vajrayana. Euh, euh, Vajrayan, Vajrayan, Vajrayan, Vajrayan. Faut que j'apprenne les vrais noms parce que je, si jamais je Je sais pas les prononcer, euh... c'est pas top. Et puis si je vous induis dans erreurs, c'est pas top non plus. J'ai vu un truc du genre. Hein. Ah oui, c'est ça. Coup d'état des janissaires. Faudrait que j'ai la stabilité inférieure à 0. Ce qui arrive à peu près jamais. Heureusement pour moi. Manchu. Apparence garantie par Corée. Kala. Alia Corée. Oirat. Fendu par la transoxiane. Ça représente plus déjà. Bon, un de mes objectifs en prenant les territoires tout le haut c'est de pouvoir faire un truc genre. Hop hop hop, et de me relier, sauf que deux provinces qui sont pas à moi. Le hein. contrôle des provinces, donc ça va être dur. Hum, en revanche, prendre cette province-là vers la province de soie de Miao. Bah allons-y, hein Après c'est une très petite province par là. Je prendrais bien. Hmm. Embêtant, j'arrive pas à me relier. Euh... Peut-être que Miao va faire la paix. Et entre temps, moi je. laisser, bon pendant trois jours faisons nos plaisir, ça en racontant un peu tous mes voisins c'est un territoire sauvage ça je pense en effet allez miaou c'est l'heure de oh. couler tech ça m'arrange pas c'est l'heure de lâcher l'affaire je sais pas trop ce que je peux demander sur eux. Peut-être que je pourrais faire la paix avec eux d'abord. Genre pour ça, parce que 32 de score de guerre, c'est juste ce qu'il faut pour euh, compléter 67. Pas, pas exactement, mais. Quoi qu'on en est vraiment très proche. Ils n'ont aucune relation avec Monomotapa. Et faisons comme ça. On est à Il faut toujours beaucoup plus de points. Monomotapa, on a dit qu'il était allié au Portugal. Après, si je me retrouve en guerre contre le Portugal... Pour faire des conquêtes là-bas, il se retrouvera impliqué Le truc c'est que Portugal est allié à l'Espagne, non Pas du tout ah, Si l'Espagne veut se tenter une petite euh, attaque du Portugal Je suis là Pour me joindre à la fête Cafa, euh, Yémen, je sais pas combien de temps il reste de trêve On a plus de trêve avec les mêmes looks. Ce serait le bon, la bonne cible vraiment plus beaucoup de territoire et plus de forts de ce côté-là, ça qui va pas me faciliter la vie. Même leur capitale a bougé très très loin. En revanche, je me demande maintenant si mais c'est pas une occasion pour moi de conquérir leur capitale. Allez, installons-nous dans le Bengal. Alors, la province de S, ça on, peut demander le contrôle. on peut tenter de prendre le contrôle là aussi mon gars il a des territoires que je veux... non en revanche Jin, il en a donc euh, commençons à de Penas sur Jin. Ah, c'est fini non il en reste une à 52 allez va soutenir face aux tsang qui sont pas si nuls que ça Limbewa, il est gros ah c'est tombé enfin c'est fini la guerre le miao a perdu beaucoup 1, 2, 3, 4, 5, 6. En superficie, ça fait vraiment... Le Langzang est devenu un gros géant. Après, il y a une, une grosse province assez vide, mais... C'est l'impression que ça me donne perso. Mais c'est miao qu'à cette province-là, c'est pas... Quelqu'un d'autre. Oups, j'ai viré le... Le message. Je crains qu'il ne faille relancer le jeu pour le réavoir. J'espère que la prochaine fois qu'il se déclenchera, je l'aurai quand même. Euh, Mamba, ça à Yémen. Je vais faire des revendications partout, tout le temps. Il faut que je me contraigne à ne pas en faire partout, tout le temps. Je peux pas. Je j'ai pas besoin de moitié prix, hein. je peux payer le prix plein à qui le demande, <rire> et je m'en vente. Je crois qu'on attend cela pour faire la paix, c'est ce qui demande le plus euh... mars de l'année prochaine. Combien de provinces avons-nous Quasiment 600. Oh Qu'est-ce qui se passe là Occupé par Bohème Ils sont toujours alliés à la Scandinavie, je sais pas ce qui s'est passé du coup. Bohème, Silei, Autriche, Mecklenburg. Est-ce qu'ils ont tenté une attaque Attaquant face à Stettin dans la guerre impérialiste polonaise contre Stettin. Ils sont tech combien en, diplo en diplomatique 24, 23. C'est qu'on est vraiment proche des guerres impérialistes alors Si jamais eux ils peuvent faire des guerres impérialistes Ou alors c'est une histoire de. de culture peut-être Non, Stettin euh, n'a pas de. Donc guerre impérialiste c'est bien, euh, former un empire, travailler là. Sauf qu'ils se sont trouvés contre la Bohème, je sais pas dans quel. Probablement que la Bohème est alliée à l'empereur. Non. Garantie l'indépendance d'Autriche, je sais pas. En tout cas, ils ont l'air de se faire massacrer. Fin du dernier fort. Ça va me coûter un peu cher, mais j'ai envie de lancer une colonne plus. Rappelez. C'est beaucoup trop loin, paraît-il. Non, c'est pas trop loin. Je sais pas combien de temps ça lui prendra. Par contre, 500 jours. Ah, c'est kiff, kiff. Hop, allons jusqu'à la côte. Rovizov produit de la fourrure euh, jean on va faire une seule revendication De toute façon on a une seule revendication à faire Ici majorité sont finies en avril de l'année prochaine. Je pourrais en théorie attaquer Mombasa. On va plutôt attendre que la traite avec le Yémen se termine aussi. Pour manger les deux, doucement mais sûrement. Librairie de prêts et sociétés de lecture. La littérature est en plein développement et la diffusion des livres est devenue un objectif en soi, aussi bien pour des motifs économiques qu'idéologiques. Dans toutes les villes, les vendeurs de livres sont de plus en plus nombreux et dans celles qui sont aussi grandes que Macassar, des boutiques sont alignées dans des rues entières pour vendre toujours plus de livres. Pour ceux qui ne pouvaient jusqu'à présent se permettre d'en acheter, de nombreuses façons permettent maintenant de s'en procurer par prêt ou financement conjoint. On peut aussi payer des libraires qui en prêtent, des coopératives qui les vendent, participer à des sociétés de souscription. Ça augmente le prix du papier. Euh, ça fait la diffusion de la philosophie des Lumières, qui doit être contre au régime en place à SIAC, donc agitation dans le pays. En revanche, ils ont la propagation des institutions euh, et massacre se met à produire du papier. SIAC n'a pas perdu beaucoup de terres face à l'Espagne. J'ai l'impression qu'ils qu qu n'ont rien perdu du tout d'ailleurs. Peut-être qu'ils ont finalement réussi à reprendre le contrôle sur l'armée espagnole qui avait débarqué. Ah, ça a fait la paix. Oh, J'ai l'impression qu'ils ont mangé un territoire énorme en Pologne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 provinces en Pologne. Ça leur vaut pas de, de quoi Non, ils sont pas allés loin quand même. Surtout contre la Pologne. Que, que, que contre la Pologne en fait? Transoxiane, refusé. Ah Scandinavie attaque la Moscovie. Ah il y a des territoires polonais qui ont. qui ont. La Pologne a libéré des territoires euh, moscovites. Et moi j'ai une trêve avec eux, je peux pas les attaquer. je me dis que je vais le faire maintenant la paix et tant pis elle vaut beaucoup cette province non celle là de façon générale j'ai pris des provinces qui valent pas mal on peut faire ça beaucoup de provinces après beaucoup de surexpansion du coup euh, on va attendre un peu plus surtout que c'est quasiment fini soyons patients un peu plus que que prévu c'est des séparatistes ici. Pas la culture Tougourde, pourtant. Des Tunisiens. Mais c'est quand même Tougourde qui se, qui se séparerait. C'est la même chose chez moi, d'ailleurs. Même si c'est des Tunisiens. Peut-être que parce que Tougourde était le dernier propriétaire de la province. Je crois qu'il y a un journal, même. Là. L Histoire de la province. Avec vraiment toutes les informations. C'est fou le nombre de trucs qui sauvegardent est annexé par Tunis, début du jeu, occupé par Tlemcen, occupé par Tunis. Ok. Devient province légitime de Tlemcen. C'était il y a 120 ans. Et après je l'ai prise. Ah là je pense que c'est bon. 45, c'est toujours un tout petit peu plus, c'est pas grave. Début avril ce sera fini. Voilà donc là je relis mes territoires J'ai une bonne frontière avec le Mongai Avec le Jilin pareil Et en plus j'ai la province De Soie qui me manquait La Dernière qui me manquait en Inde La suite c'est en Chine Et dans le Langzang Et après il manque une au Japon Et ah, j'ai eu peur J'ai cru que c'était une province que je devais prendre Chine, une au Japon et le tour est joué. Hein. Enfin, le tour est joué, ça m'aura pris très très très très très très longtemps. Mais là j'ai même pas les poids qu'il faut pour tout légitimer. Ah, ça va me faire un paquet de provinces. Chaque fois je, je prends une dizaine de provinces je me dis, ça fait un paquet. Et en fait il euh, faut que je fasse ça 100 fois. Enfin encore 50 fois. j'ai du monde à attaquer par là qui est ma province de soi c'est vraiment miao c'est vraiment assez isolé je pourrais attaquer le jilin je sais pas qu'est ce que ça donne Langzang pourrait rejoindre la coa est ce que j'ai une revendication sur le Langzang peut-être que je l'ai plus je l'avais faite ici je l'ai encore euh, je serais bien partant pour attaquer le Langzhang Peut-être qu'on attend quelques jours de paix quand même, quelques mois de paix, je veux dire. Alors... Ah, sympathie pour les rebelles, c'est arrivé très très vite. Voilà, Ah, il faut encore euh, peu de monde pour que la sympathie avec les rebelles ne puisse plus se déclencher. Ah Mineur, mineur, mais maintenant, faut que je fasse attention à mes rebelles de partout. On va faire une exception pour la France, qui s'attaque au Portugal. On sait pas, elle pourrait briser les relations ou tout, donc je préfère... Euh... Ne pas lui lier les mains Voilà ça c'est fini de légitimer Enfin de lancer à légitimer Encore une Finalement c'est en décembre que j'aurai absolument plus de Ibo ça doit être une province Genre là bas ouais, C'est peut-être pas très important de la convertir mettre ces provinces là en eau commerciale et après regarder ce qu'on peut convertir. Ouais c'est pareil, c'est des provinces par là. Je vais vérifier rapidement que mes, tous mes missionnaires avancent. C'est bon, ce qu'elle fait ça avance juste lentement. Refuser. Ah ça, mais libre. C'est déjà bien allié. Imba, allié à Bengal. Je pourrais m'attaquer au Bengal. Gujarat, allié à Delhi. Delhi. Peut-être que Delhi, il n'a est... pas beaucoup d'alliés et j'ai deux provinces à prendre chez Delhi et c'est une guerre vraiment facile ça demande juste que je déplace un peu mes troupes allez on va faire passer une partie des troupes de l'autre côté Poignée de province agitée. On aura bientôt une frontière avec Canembo. L'Autriche a dit... L'État c'est moi. Pourquoi c'est occupé par la Pologne Ah ils ont finalement rejoint la guerre. Euh... Alors vu que... Non, ils ont pas les claims, ils ont fait des retours de province légitimes. Donc je sais pas. Je prendrai probablement ce qui restera. De Ingolstadt, c'est pas un gros pays que je connais pas. Donc il fait quelques provinces et il m'aime bien. Oh. J'ai tellement pas d'habitude. Il améliore ses relations avec moi aussi. Je pourrais m'attaquer quelques pays en Europe. Genre la Pologne. Tant qu'elle a son alliance avec euh, la Lituanie. Enfin, tant qu'elle a la Lituanie en vassal et son alliance avec la Scandinavie. Qui représente un poids considérable que je ne tenterai pas d'affronter tout seul toujours allié au Portugal la France n'a pas fini sa guerre peut-être que c'est qu'une question de temps diplomate cafa fabriquer dans revendication 8 8 allez on va dire que c'est bon et on va attaquer des je vais peut-être en avoir pour un moment euh... oh, approchez vous approchez-vous de Gujarat, pour pouvoir les affronter très vite Langna, Lia, Sam, pas gros ça, ça c'est une province facile à prendre, allons-y, enfin, c'est Delhi que je vais attaquer, et lui se trouve malheureusement au belligérant malgré lui, pas de fort par là, là il y a un fort, Un fort à de aussi toi reste pas là bas c'est pas très utile j'ai pas mal à prendre sur le ah j'ai beaucoup perdu de revendications sur le magal. j'avais fait ces deux là beaucoup on a perdu deux quoi et loin d'être la fin du monde mais quand même légèrement embêtant à temps pour empêcher le recrutement alors si nos bateaux nos alliés se battent en bateau peut-être qu'on peut les aider ils ont gagné tout seul j'ai rien à dire rien à faire Orisha, garantie par le bengal qu'est ce que ça ne m'étonne pas du tout ils, a, ils adorent garantir l'indépendance de pays voisins ah, Béhari. Là, on l'a tué. C'est triste, mais c'est tellement vrai. Odo, A, est tombé. Je vais pouvoir faire la paix à peu près quand je veux. Euh, Peut-être Gujarat d'abord. Aide moi ça, 24 ça fait On va prendre Je pas s'il y a une idée qui permet d'avoir moins de surexpansion lors des combats. Ça m'intéresserait. On va pas les affronter, on n'a pas de général. Oh. Oh oh. Arrêtez-vous si vous pouvez encore. Ah, ça demande un trop long détour. Mais la meilleure défense, c'est l'attaque. tellement d'accord avec, nous, avec euh, moi en fait c'est mon état qui dit ça allié à Monomotapa, Monomotapa allié à Portugal Portugal toujours en guerre contre la France complètement occupé de ce côté là Clemson allié à Marrakech Marrakech ne te sauvera pas si je décide de t'attaquer indépendance garantie par Gênes ça c'est crapule de leur part Allez ne tardons plus sur les mêmes looks, j'ai pas de revendication du tout. Il m'en faut. Je dois prendre au moins ces trois provinces là qui sont au mieux de mon terrain. Idéalement ces trois là aussi. Je peux les donner à doigt-wessir si je veux. Ça avance très lentement. Allons-y, à fond maintenant. Nous ne nous opposons pas au progrès. Ah, ça le fait, même si on en a très peu. Je pense qu'un des trucs qui m'avantage... Non, en fait, j'ai des, des, des désagréments mineurs qui arrivent dans des provinces de colonies commerciales. Hein. Donc, euh... ça ne, ne m'aide pas de les avoir en compagnie commerciale. Pour lutter contre cet événement il y a la surexpansion. c'est bientôt fini. Après j'ai un très grand pays, je peux me permettre de dire... Euh, bon bah du coup, euh, la province... Euh, je lui donne l'autonomie et ça fait peu d'impact. Faut que je me refasse un passage là. Où qu'il passe, par exemple par Grid. Ah, ils ont attaqué pour une province En effet Oh oh Je regarde pas Et je me fais écrabouiller par des armes adverses Voilà toute une série de provinces légitimes On a 38 et on aura 25 dans pas longtemps trouver un, nouvel cran, un nouveau grand allié Toi finalement tu vas remonter là-haut C'est étonnant que les rebelles se permettent pas de traverser mes provinces Ça me gêne pas hein, Mais je trouve ça très étonnant le Yémen fait blocus des ports. Euh, je voulais attendre Kafa. C'est encore un peu long. Fin de la trêve avec la Moscovie. Hey, hey, hey. Est-ce que j'ai fait des revendications par contre Absolument pas. là Je sais pas vraiment quel est leur objectif. Enfin, de qu'est-ce qu'ils font là, quoi. Est-ce qu'on attaque Kafa d'abord, ou la Moscovie Allez, la Moscovie. Kafa risque pas tellement de bouger. y a même des petites armées qui pourront se cg par là Attraper un jour de la fin. Allez, Delhi, vous allez me céder. Est ce que j'ai revendiqué d'abord Comment on voit si j'ai revendiqué là Par exemple, comme ça. Ensuite, euh, j'aimerais bien passer par là. Plus, euh, prendre les provinces qui pointent un peu et le panjab 74 ça va très bien avec les 24 76 j'ai plus plutôt... on a du ajam et tsang Ardacan. Ardacan. Alors, probablement une autre province à côté aussi. Il y en a beaucoup là. Bon, on va donner l'autonomie à tout le monde. Voilà. Euh, qui d'autre Tsang. Reblonk. Malheureusement, je ne pourrais pas l'éviter. Kong. Je peux mettre en compagnie commerciale, j'ai donner de l'autonomie mais il reste 3. Détachez-vous de moi, et moi je vais là-bas, en espérant, ah oh bah je sais ce que je vais faire. Ici, tout le monde dans le lieu commercial, ici tout le monde dans le commercial ici, tout le monde dans le commercial ici c'est déjà le cas est-ce que j'ai pas gagné un marchand dans le dos non voilà et du coup agitation un peu réduite et ça suffit c'est vrai qu'ils sont ultra loin non, non. est-ce que j'ai créé la Transjordanie non c'est un état complètement euh... Alors, il y a une guerre Espagne, euh, Maldives et Gianara et c'est les Maldives qui occupent euh, ici d'accord C'est quoi leur objectif Attaquant face à Maldi dans la guerre impérialiste espagnole. Peut-être que j'arrête de faire des conquêtes pour pouvoir prendre euh, la tech. C'est peut-être la tech diplomatique qui me manque. Pour euh, pouvoir après euh, payer moins de puissance diplomatique. Je pense que la Moscovie sera notre dernière guerre. <rire> Avant de faire des guerres impérialistes. La rébellion d'Algérie. Alors il y a des séparatistes par là, On va s'en occuper. Alors ils sont nombreux les Algériens à se soulever. Oda et Lagua. Pas vraiment moi qui contrôle la majorité de l'Algérie. Ouais, ouais non, j'ai un gros morceau, ouais. on va rien dire. Voilà, une grosse armée de 30 000 hommes. Les euh, bateaux transportent que 10 000 par 10 000, c'est vraiment peu. Sinon, je refais deux armées dans le secteur. On va dire une dans le nord aussi. Et mes bateaux vont aller prendre l'armée qui est okay, là-haut. L'autre ira à pied en marchant sur la côte désertique. Pourquoi c'est des séparatistes tout courtiens si c'est soi-disant une révolte algérienne? Tougourt euh, a comme culture principale l'algérienne? D'accord. Oh, on a de l'or là-bas. Hey, hey, hey. Je vais essentiellement de la fourrure. Ou des fournitures navales. Ou alors du cuivre. Ça va protéger plus. Et on a un petit pourcentage d'or euh, partout, à peu près. Là, il y a des provinces qui sont plus susceptibles d'avoir de l'or. Depuis les pays voisins C'est pas cool De leur pas l'inflation, à peu près zéro. Euh, vu qu'on a une, une réduction quand même on va inciter les les investissements sur certaines compagnies commerciales la Perse produit vraiment énormément mais je pense qu'il y a je sais pas combien de pourcents des provinces perses sont des états que j'ai créé vraiment pas beaucoup j'ai vraiment pas beaucoup d'états en Perse donc on va leur donner des provinces supplémentaires et on va demander à la compagnie Perse Je l'ai loupé apparemment Goutiarat Descamps Doab Alexandrie Bassora Perse on va leur demander d'encourager de des... les investissements on va faire la même chose à Alexandrie, où j'ai aussi des provinces très très riches. Celle-là. Euh... Passora, j'ai aussi beaucoup de points. Oh En fait, Kuchirat, elle est j'ai aussi beaucoup beaucoup de scores. Kuchirat... Euh ça fait 9 on va rajouter encore or et ce sera fini c'est ça ouais. et voilà et du coup là on est à moins 0,2 et si l'effet n'est pas immédiat, on va voir l'impact sur mes revenus commerciaux qui sont de 237. Je crois que c'était déjà immédiat. C'est vraiment énorme. Au début de la partie, on gagnait un, un dixième de nos revenus grâce au commerce. Et là, on s'approche de la moitié, doucement mais sûrement. 48%. J'ai complètement éclipsé les impôts et la production. La production devrait continuer à être haute. Au début j'avais plus d'impôts. J'avais beaucoup de territoires qui m'appartenaient en propre et pas en compagnie commerciale. Alors, premier morceau d'armée arrivé. Ah voilà c'était la tech diplomatique et c'est la tech histoire que je me souvienne, 23 j'ai obtenu un contre tous les pays du monde en prenant le capital de, il y en a plus de 200 c'est fini, j'ai plus besoin de dépenser des points de diplomatiques maintenant donc on peut peut-être lancer l'annexion de Dawassi ça finirait dans 50 ans pas bah, si que je me fasse trop de vassaux sinon je terminerai jamais leur euh, intégration bon, on l'agitation se faire. fin du siège euh, du coup j'attaquerai bien la moscovie avec ce nouveau casus belli ils ont beaucoup de troupes, surtout de ce côté-là. C'est vrai que t t occupe encore une province. Ah, l'Espagne me file un coup de main. Qu'est-ce que ça a donné la France Ils ont sorti le Portugal sans briser l'Alliance. Stress pour moi. Ils ont des séparatistes alors qu'ils ont, ont une province. Bon, moi je peux les revendiquer. Euh, par contre j'ai plus sur le Langzang. Ça va m'occuper un diplomate pendant 50 ans. Euh, du coup euh, je vais faire ça plus tard quand j'aurai un diplomate supplémentaire. Ce qui va bientôt arriver. Toujours 4 colonies, qui avance euh, 85, c'est pas super rapide, je suis pas un état euh, colonial donc euh, pas un colonisateur euh, de grande ampleur, donc ça paraît logique. Il va en déjà juste pour passer à côté. Stabilité, n'hésite pas trop, 4 de, pres enfin, ouais, 4 de prestige, c'est pas ça. Et la stabilité. Où va-t-il Peut-être. Euh, va-t-il chez le génois Ou alors il va sûrement fort. Il va sûrement fort. On n'a pas une largeur de front maximale. La qualité fait la différence quand même mais. Allez retournons-nous nous approcher des mêmes looks. Il faut que je lance ma guerre moi. Moscovie, impérialisme. Du coup j'ai pas besoin de revendications, c'est vrai. Alors, 1, 2, 3, 2. 1, 2. Juste prends un général, toi. L'autre aussi d'ailleurs, il peut prendre le deuxième. Les deux sont des trois étoiles. Separatiste Toirat. On a des Osmanoglu. Ils ont quasiment eu le temps de faire le siège euh, tant que j'arrive. Pouf, ça c'est réglé. Après... Euh, sans que là, Sang c'était là les tsang peut-être que je me trompe hein. Dame Mux Je vois la province en voyant une demi-armée là-bas ça les calmera calmera sûrement Oui, alors vous, je vous ai gardé dans le secteur rien que pour prendre les points, donc prenez-les quand même. Fin du siège de Kazan. Ça, ça n'avance plus. Ouais. Parce que j'ai mis dans une compagnie commerciale. Fin du siège de Nagorod Grosso modo, je peux demander ce que je veux. De sur expansion, ça ferait Ça m'arrangerait que les moscovites se libèrent une ou deux provinces. Comme ça, je peux prendre des provinces par là. faut juste qu'il ait des sièges. Ah oh bah, ils ont fait la paix. Génial. Ça veut dire que je peux leur laisser genre, ces deux grosses provinces là. Et en échange, prendre Ça. Ça. Ça. Demande accueil sans occuper la province. Si c'est le seul souci, j'ai rien. Ça rien les convertir à l'orthodoxiste, je vais bientôt les prendre. L'orthodoxie, je pense qu'on dit. Conflit entre la cour et le pays. Tentons de négocier avec les frondeurs. L'agitation dans le pays, moins d'évolution mensuelle et perte de l'absolutisme. Ah, C'était appréciable de passer à 35 de, de siège, mais bon. J'espère que c'est pas des territoires euh, légitimes à eux. Non, en effet, ça n'en est pas. Combien de surexpansion Pas trop, j'imagine. D'expansion agressive plutôt Ah, Scandinavie 50. Tout pile. Alors ah, ne pas prendre une province, genre celle-là Ou alors celle-là Peut-être... Hop dit, 57, on oublie On peut améliorer une relation avec eux peut-être Je sais pas si ça jouera beaucoup, on verra Un marchand libre. Euh, Ajoutons-nous euh, un bonus en tirant depuis le bengal Transfert de puissance commerciale vers le euh, Doab plutôt. Comme en duel ça risque de fuir vers d'autres euh, régions. En fait, ce qui fuit vers le golfe d'Aden, j'en récupère à nouveau un morceau. Fin du siège. Ok, les déçus jetés. Pour la Moscovie. Probablement là, en dernière guerre. Allez, mai. Mars, avril, mai. Euh, et après, on s'attaque à qui on veut. Dang. Allié à Sam, garanti par Delhi. Un peu trop. Delhi. Je suis déjà en, en train avec eux. Allié à Vigianega. Ra. Très rompu. On va éviter. Bahamani. Allié Transoxiane. Oirat. Oh, garanti par Transoxiane. Kalasha. Allié à euh, et la transoxéane, elle est garantie par qui Elle est alliée à Bahamani je sais bien, et le trêve serait rompu. Manchu, elle est ah, à Cortine, défendue par la Corée. Après, est est, ben, juste les Mamelouks, d'abord les Mamelouks. Et ensuite, ah, moi, bien ça euh, et Kafa. Donc là j'ai deux armées pour les mêmes looks. Envoyant ça vers Kafa, ils sont très riches et ils ont probablement beaucoup de provinces grâce à ça. Transférons une armée en mode rapide avec des bateaux, puis ça sera fini. Hein. J'ai beaucoup plus de temps avec mes diplomates quand même Adopter la loi sur l'abolition de l'esclavage pour moins de puissance de missionnaire Moins de coûts des technologies C'est plutôt chouette C'est temporaire ça Et après moins d'impôts et moins de coûts de stabilité Par contre ça ça m'intéresse moins On verra quand le prix des esclaves chutera est-ce que j'ai des esclaves? Là, nouveau dirigeant, beaucoup moins bon que l'ancien. Sa première décision sera de terminer la guerre avec un faible risque que la Scandinavie rejoigne. Il n'y a pas la Pologne, on est d'accord? Pas la Pologne. J'ai pris un petit risque quand même. Ouais, il me déteste vraiment la Scandinavie. Il y a peu de chances que j'arrive à le faire euh, basculer d'avis. Attendons un mois. Personne ne rejoint la quoi Ah, Oirat, oh, Brunei. Assam J'ai rien dit, Malaka, Clemsen, Adwa Autre euh, idée J'attaque la Scandinavie. Vous aurez la France de leur côté Ça fait trop France, Pologne, Pays-Bas en fait, Ils sont plus forts que moi hein, à tous <rire> Euh... Amenons les mamelouks et Siac pour le nationalisme. Toutes les provinces sont en nationalisme, grosso modo, puisqu'ils sont bédouins, la culture principale. Non, ils ne sont pas bédouins. Ah non, ils sont égyptiens, je suis bête. Finalement l'armée que j'ai ramenée là elle pourrait peut-être plus me servir à affronter Brunei ou alors on compte sur Siac pour s'en charger. Par contre je pensais pas que offrir une place à la Scandinavie déclencherait tant de tant de haine à mon égard. Après tant qu'ils rejoignent pas, ils rejoignent pas. Et à la fin de l'année, ils pourront plus. Et je sais pas si ça fera le boulot d'ici là. Peut prier très fort. J'ai beaucoup de trêves aussi. Il y a beaucoup de pays qui ne peuvent pas rentrer. Ah mais ont une espèce de coiffe euh, stylée. Toujours le même événement de les Turcs aiment pas euh, le dirigeant, la culture du dirigeant. être mes alliés vous plutôt que... oula là Incroyable ce qu'ils ont pris en expansion agressive. Je suis irréconciliable avec eux avant d'avoir mis un, un pied dans leur région. J'ai même pas fini de coloniser le chemin. Bengale, ça, ça, c'est plus en là, là, je suis content d'avoir des traits avec plein de gens. D'ailleurs, ils ont beaucoup d'expansion agressives juste avec eux. Ouais, ouais, bah, mais oh non. Oh ben, les bah, Mami, Langzang, Transoxiane. J'ai envie d'avancer dans les trucs. Oh, euh, mieux le bon reconnaître. Oh C'est vrai qu'il y a de des pays de là-bas qui peuvent rejoindre. Heureusement, pas les jeans. Par contre, mon gars, il est Langzang. Euh, Langzang, je pensais pas, ils sont gros. Et je. j'imaginais pas dans la koa contre moi. Fin des hostilités dans le pays. Cafa, ils sont pas entrés avec nous, ils sont en guerre contre le Yémen. Tant que la guerre contre le Yémen dure, ils risquent pas de rejoindre la quoi. Et Yémen, pareil. Oh, je pourrais les attaquer pour nationalisme. pour impérialisme. Où allez-vous Allez, -vous à les côtés Yémen. Oui, une... Nagara, euh, il ne peut pas rejoindre, ça j'ai vérifié il n'y a pas longtemps. Maintenant j'ai peur de la quoi mondiale. Bon, Gillesan. Mince, hein, on les échappe pas du coup. Là par contre, on l'attrape. 26 de score de guerre. Amlo, um, qu'est-ce que vous en dites de quitter effectivement votre terre natale Ils sont pas super chauds. J'entends bien. On va les motiver. Ah, on perd contre Brunei. Euh, les cool tech militaire. Fin du siège de Kera. Il était pas tombé. Je pensais que ça faisait longtemps qu'il était tombé. Euh, Qu'est-ce qu'on dirait de faire Une petite armée en plus, C'est pas vraiment les moyens d'en faire beaucoup plus. En termes de limite d'effectifs, moins déclin. Peut-être que si je prends l'institution aussi, ça va les motiver. Si que la prise. Moi ça traîne encore même. Sur les bonnes provinces par là, bah non, vraiment pas, alors que j'ai mis une, une truc, je <rire> sais pas pourquoi celle-là par exemple elle est plus on vite que qu qu qu celle-là, université, meilleur niveau de développement. Non, on est pas comme ça. <rire> bah oui, alors, capitale, pas ça. possible, j'en ai qu'une qui peut bénéficier de ça. Une province amie voisine, ça ça rapporte beaucoup, province limitrophe. Ou alors dispose d'une université, mais l'université c'est lent. Là du coup ça avance beaucoup plus vite. Une fois que Biga aura ça se répandra sur le reste. Colonie autosuffisante. C'est que je peux en faire une. Euh, prenons celle-là. Ou alors celle-là. Prenons celle-là d'abord. Déclin de la puissance des Zumera Vejanaga rejoint la Koa. J'ai du monde là pour attaquer Oirat ou je sais pas qui mais je le fais jamais. Colonie autosuffisante. Bonjour notre troupe, Rappelons le monsieur qui est tout là-bas et en voyant le là. C'est peut-être une dame. Il s'appelle la... Beaucoup de monde coalisé. Si on regarde un peu ce que ça donne, ils sont plus que moi. Donc je suis obligé d'avoir confiance en Bohème et Espagne et Siac pour me suivre dans la guerre potentiellement. Où sont mes bateaux Je fais pas du tout gaffe. Ils arrivent. On va aller aider le Siac qui a débarqué des hommes, mais en mode. Long. Là, il y a une bataille. Non, passons-le là. vite, vite. Pas le wipe, pas le wipe ouais, si non, ça ils sont fait wipe. Jamais, mais, on a confiance en notre plus armée, cher. ouais. Voilà. Ah, peut-être à tort, on sort d'un bateau. On Allons de le côté où ils sont. Et en plus, une grosse armée. Non, non, rentrez pas, ils vont en 6 buts, ah. d'accord. débarque directement sur Sibu. Là, n'est pas aux hostilités. Ou ouais, alors, je vous Ah oui, elle fait pression sur nos politiques pour une intervention militaire en Inde. Euh... Va. God. Si je fais ça, en fait, il faudra que je la prenne, sinon j'aurai un malus. D'accord. Prenons... La mission, si je peux dire. Allez, débarquons. Ils sont déjà à 28 de score de guerre, ça c'est bien. Euh, voyons le, ces troupes-là. Voilà, on contrôle. On prend un bon général. On les rejoint. a rejoint. Prenez y est tombé, est-ce que. Il me cèderait une province, c'est pas vraiment une province pour moi que je voudrais. Plus une province pour mes alliés. On va peut-être demander Kulteïa. Ou Taran, on verra. Yémen. Je vais les attaquer avant qu'ils.. Ils ont fait la paix. Il y a Kafa dans la koa aussi. Il en après fait, ça fait 22 000 hommes de plus. Le yémen je ne sais pas exactement combien ils ont. C'est vraiment un paquet. Ils sont quasiment 300 000 fantassins. Et moi, j'ai que 200 000. Pays-Bas font des guerres pour les mollusques. Ah voilà, c'est chouette d'avoir un allié avec qui on gagne les batailles navales. Ah ils ont perdu un territoire à Malaya non Non ils ont pas de revendications. peut-être qu'ils ont dû le rendre. Euh ouais, attendre un peu. Je les attrape, est-ce qu'ils me rejoignent vite On va dire que oui. Je suis pas confiant là. Non père, c'est bon les voilà. On va pas vous laisser le temps de reprendre la province. On va vous en donner une. On oh, savait couler un bateau. Grosse bataille. Euh, de toute façon, j'ai pas mis l'allié. Siak Siak. Brunei. C'est trop, je m'en doutais. Oubliez les mêmes loups. Il veut pas. Bon c'est pas grave, on va. De toute façon les mamouks qui vont rester là. Voilà, il s'est rendu. Peut-être prendre une province au ici aussi. En vrai je pourrais les manger complètement ou. Il reste des provinces un peu partout. Après c'est des provinces pas chères. Gratuite, égyptienne logiquement. Ah, on pourrait manger complètement les mêmes looks. Égyptienne, donc deux cultures acceptées. Je vois pas de raison de les laisser en vie. Mince, j'ai des... des gens qui ont besoin de rentrer à la maison. Il n'y a aucun navire ennemi. Hein. On va dire que les Mamelouks n'ont pas beaucoup d'armées, et qu'une demi flotte suffit. Demi-armée suffit, on va voir. Ah, occupé par ottoman. Super, on va faire une petite pause là. Reformer notre armée. Attendre jusqu'en février. Yes, la Scandinavie n'a pas rejoint. C'était ma plus grosse frayeur. On a vraiment beaucoup de monde dans la koa, mais c'est pas aussi grave que ce que ça pourrait l'être. J'ai plein de diplomates de dispo. La Yutaya, garanti par beaucoup de monde. Faisons des revendications sur Delhi, Delhi ils sont en voie de disparition. La fin de la trêve je pense que j'attaque Togourt. Quoi qu'il en soit, donc faisons aussi des revendications sur eux. Ils sont garantis par Gênes. Et bah, si Gênes rejoint, on leur prendra cette province de Dizerta. Et c'est tout parce que leur province la plus loin ils sont garantis par l'Espagne. On va lancer une autre colonie. Pourquoi pas celle-là qui a à laisser deux grosses provinces développer, c'est que ça fait une armée de 10 000 hommes, capable de rejoindre la coalition à tout moment. 10 000 hommes, c'est pas beaucoup, mais ils ont beaucoup de navires par rapport à nous. Je sais pas si c'est le bon plan ce que je fais. Je pourrais demander à Mine. Euh. L'accès militaire, et à eux le mouillage, par exemple. Je sais pas comment ça fonctionne ce truc, mais parfois on les évite, je sais pas comment. Euh, mine. Ou alors, eux, les pays bas Oh, peut-être que... Est-ce qu'on arrive à s'en sortir, à se refiler Combien de temps ça nous prend là 17 avril on peut essayer. Ils arriveraient le 10 avril. Faudrait le mouillage mais... On va demander à eux le mouillage. Oh, on a le passage ici. Oh, oh, on s'est fait attraper. C'est mauvais. L'Astiac m'a pas du tout aidé En fait j'ai juste besoin du libre passage chez Pays-Bas Mania La condition que la mer soit libre en fait Ce qui est pas le cas Déplacement interdit par une forteresse hostile Les bateaux sont partis Profitons-en Ah je peux pas passer facilement par contre eux ils ont réussi à passer... Ah je peux, je peux passer là Ok, révoquer le droit de mouillage... Révoquer l'accès militaire... de mercantilisme, ils ont encore des soldats, je sais pas où, euh, ça risque de faire des rebelles, s'ils sont sur des petites îles, c'est pas grave, on les aura avec nos bateaux quand ils n'auront plus de bateaux, mais ils ont encore une flotte costaud, ce que je n'ai pas et ce qu'il me faudrait, vaisseau à deux ponts, vaisseau de pont. Si on revient dans une situation pareille, ce sera facile de les accrabouiller avec 20 gros vaisseaux comme ça. Fin du siège, les mamouks ont compris qu'ils avaient perdu. Ils me cèdent toute leur province. Plus de l'argent. C'est fait. Euh, du coup, comme je l'ai fait là, on a deux groupes de rebelles qui siègent tout de suite les provinces. Euh, Siak est pas mécontent parce que. Rien du tout, non Améliorons nos relations avec eux, offrir l'accès militaire. 1, 2, 3. Il Coco. Oh, y a, ils sont à 4 endroits. Est pas on a perdu pas à ils étaient en train de refaire des, une pas armée. Pas grave, on va, les avoir. on va les avoir un par un. J'ai pris que 42 quelqu'un hors de la quoi, avec qui j'ai pas de trêve tout pour, il faudra que je bandisse sur l'occasion Delhi, euh, je leur tomberai dessus et Moscovie il leur reste une province de enfin une prenable disons je les attaquerai aussi disons des séparatistes moscovites espérons qu'ils ne traversent pas la frontière euh, par mesure de précaution on va garder l'armée dans le secteur Malaka fait des mots de trop. Euh, Afghanistan s'est retiré de la quoi contre moi. C'est peut-être la fin de la quoi. Ou alors il est en guerre. Et en fait, euh, ça m'étonnerait qu'il soit en guerre. Il n'a pas de province. Il aurait pu être en guerre à côté d'Allier, mais. Yeah, ça sent la fin, ça. Fin de la quoi. Ça, c'est ma collée de. du séparatiste. du séparatisme. Euh. Quel neuf ça? Cormandouel. Logiquement, j'ai plus d'agitation dans les provinces, même beaucoup, presque plus, malgré le, le séparatisme. Garantir l'indépendance de Bengale et allier à Transoxiane. Je m'attaque Lui, je pourrais facilement m'attaquer à lui. C'est quoi ces alliés Aucun Oh oh oh L'occasion est trop belle pour euh, ne pas être prise. Je saute dessus. Quelle taille Un peu plus que. pour l'annexer un en une fois. C'est pas grave, je peux lui laisser 2-3 provinces et puis voilà. Je vais fâcher des gens par là, mais ils sont déjà à peu près tous euh, capables de rentrer dans la quoi. Donc euh... Ça ne change pas grand-chose et je me rends compte que ça fait très longtemps que j'ai pas arrêté. Et ça fait un épisode d'une heure trente, c'est n'importe quoi. Euh, je suis désolé. On se trouve bientôt pour une prochaine vidéo.